Alors salut Moïse, salut Vincent. Vous êtes euh, les responsables de ce petit endroit qui s'appelle le temps des Frix. Est-ce que c'est possible que vous vous présentiez euh, un peu plus en détail Alors donc oui moi Vincent, je suis responsable de cet endroit-là depuis trois ans maintenant. On l'a rénové complètement il y a deux ans euh, parce qu'il y avait une association qui intervenait dedans, qui n'est plus intervenue. C'est maintenant l'association le... Flap vraiment qui met en place et met en œuvre euh, cet espace. Et cette année, il se trouve que j'étais aussi salarié de l'association Flap du Cabaret Vert, que je suis aussi responsable financier et juridique adjoint du festival. Donc du coup, euh, j'avais besoin, euh, pour pouvoir faire ça, d'une un, machine de guerre professionnelle et de qualité, qui est mon collègue Moïse euh, à côté de moi. Je ne savais pas que j'étais une machine de guerre, mais euh, voilà, bah Moïse, co-responsable du temps des Fricks. Je suis arrivé l'année dernière, j'ai été bénévole ici, je suis bénévole depuis longtemps euh, au sein de l'association. Je suis aussi adhérent de l'association Flap et puis bah, je suis devenu co-responsable avec Vincent qui m'a demandé l'année dernière de venir l'épauler et puis on a travaillé la prog euh, tous ensemble. On a travaillé l'organisation de l'espace, qui c'est qu'on allait amener là et euh, pour essayer d'avoir de, de la continuité sur ce qui s'était fait les années précédentes et puis toujours amener un peu de nouveauté, de la surprise euh, dans cet espace-là. Et c'est vous qui avez choisi tous les artistes qui sont là ou vous avez eu des gens qui vous ont démarché pour pouvoir venir Oh bah on se fait démarcher toute l'année, on reçoit des kilomètres de mails euh, tous les jours. Et après, bah voilà, c'est un travail en commun, donc euh, bah on a chacun euh, des envies. Euh, et puis bah après, on essaye de les mettre en, en corrélation pour que c'est une cohérence artistique. Et évidemment, on choisit l'ensemble des artistes qui sont présents sur site. Oui, voilà, la réflexion, elle s'opère non seulement... Par rapport à la qualité artistique d'un spectacle ou d'une installation, ça vient chercher dans une esthétique très particulière euh, du spectacle vivant qui s'appelle les arts de rue. Les arts de l'espace public, c'est-à-dire des gens qui sont habitués à, à surprendre le spectateur, à surprendre le chaland qui vient et c'est un peu ce qu'on essaie de faire ici. Quand on vient dans un festival de musique rock'n'roll, on ne vient pas spécialement écouter du théâtre euh, ou des choses comme ça, avoir cette écoute, ce, ce temps, ce, cette respiration. Et c'est vraiment l'objet de cet endroit, c'est amener non seulement une respiration, voilà, mais tout, une, tout un univers dans lequel le festivalier vient découvrir complètement autre chose et vient s'identifier autrement. Et donc pour la programmation on va aller chercher non seulement des compagnies qui ont des spectacles de qualité mais aussi qui collent d'une certaine manière à la manière dont les festivaliers bougent. Avant on avait beaucoup plus de spectacles fixes qui duraient 50 minutes une heure très classique. Maintenant on, on se développe de plus en plus des formes courtes ce qui permet au festivalier à la fois de prendre possession de l'espace je dirais mais aussi d'être capable d'avoir euh, un petit moment de rigolade ou un petit moment de détente ou un petit moment d'émotion. C'est un peu tout qu'on essaie d'amener dans cet espace, au niveau de la programmation. En oui, festival dans le festival, c'est totalement le but de, du temps frics. Ok. Et du coup, là, on est dimanche. Votre bilan un peu de cette édition, il est plutôt positif ah Bah oui, il est super positif. Euh, on a eu du monde. On a eu beaucoup de monde. Euh, sur euh, l'ensemble du festival mais effectivement notamment aujourd'hui le dimanche euh, qui est une journée plus familiale où on, a des, où on a effectivement le, le pass qui est beaucoup moins cher que les autres jours donc c'est euh, d'abord effectivement à destination des familles des carolos massériens et euh, bah, euh, vous l'avez vu aujourd'hui on a du monde comme jamais on en a eu sur le temps des fricks Oui voilà hein, d'une manière générale c'est une édition record au niveau du festival total et complète on est avec 102 000 personnes sur le festival nous ici, on doit être, euh, le dimanche, on doit bien absorber un bon tiers de la jauge du festival et les comptes qu'on a nous font penser qu'en gros il y a les deux tiers des festivaliers qui viennent ici, qui passent ici, qui restent du temps. On a des chiffres cette année au niveau des buvettes euh, qui sont très très bons. Euh, voilà, donc on est très très content de cette édition et qui en plus s'est appuyé sur une équipe qui a bien marché, qui a bien déroulé grâce à mon collègue euh, Moïse euh, à côté de moi. Et euh, parce que c'est avant tout ça, c'est avant tout un festival de bénévoles qui avec finalement assez peu de moyens ont construit. Il y a énormément de constructions sur site qui sont faites par les bénévoles. Il y a certes des compagnies comme le Farakoud qui interviennent pour amener des superbes objets. Mais c'est avant tout une équipe construite et c'est ça sûrement la plus belle réussite. C'est qu'on a réussi à stabiliser ce, cet espace qui a été qui est un peu vogué euh, dans plusieurs endroits. On a réussi enfin... Pour cette année a totalement stabiliser sur une équipe forte et qui a travaillé ça a commencé hein, le 15 juillet les bénévoles sont là depuis un mois à, tra à travailler en fait et à construire ça à un nombre d'heures totalement incalculable et ça c'est vraiment des bénévoles de l'association et c'est pas c'est ce en quoi cet espace est aussi un petit peu particulier et du coup pour les prochaines éditions vos objectifs à atteindre c'est quoi prendre plus de place euh, dans le festival développer euh, le, la, la richesse peut-être de, de la programmation je sais pas bah, je crois que c'est euh, avoir une continuité déjà ouais. Euh, de pas euh, tout changer d'un seul coup et à la fois euh, amener une surprise euh, on n'a pas vocation à devenir euh, plus gros qu'on ne devrait mais euh, d'abord avoir une sacrée cohérence mais effectivement on travaille déjà euh, sur la programmation de l'année prochaine et on a des envies qu'on vous dévoilera pas aujourd'hui évidemment mais il euh, y a des belles ambitions donc on bah voilà, maintenant il n'y a plus qu'au flap euh, de, de nous aider à faire ça c'est ça, d'une manière générale, on s'est inscrit, on a investi dans les décors qu'on a qu'on a construits. Toutes ces choses-là nous font qu'on va pas tout révolutionner, on est sur un site contraint. On peut pas tellement plus s'étaler en ville parce qu'il y a le pont là, c'est par là que passent les secours, à gauche, etc. Peut-être qu'on y débordera un petit peu sur la zone en face, euh, ça, ça reste à voir. C'est une discussion qui se, sent, euh, qui se fait au niveau de la direction artistique du festival, au niveau de la euh, Christian Alex, au niveau du directeur du festival, Julien Sauvage. Et c'est à ce niveau-là qu'on essaie, nous, euh, d'intervenir, en ayant, effectivement, comme disait Moïse, étant un endroit de surprise, un endroit différent. On a, oui, voilà, Les envies qu'on a pour l'an prochain, c'est toujours aller un peu plus loin, toujours aller plus haut dans la surprise et continuer sur cette croissance, que le festival se développe. Et si on ne développe pas forcément en quantité, on va au moins le développer toujours en qualité. Et oui, je crois qu'on a un très, très, très beau projet pour 2020. Et euh, on en parlera plus tard. Et du coup, oui, le... vous pensez vous que le temps des Fricks est totalement indissociable du Cabaret Vert Parce que je pense notamment à ici, on a aussi le Festival des Marionnettes, une fois tous les deux ans, et on peut retrouver des choses qui sont similaires avec ici et le Festival des Marionnettes. Donc vous, est-ce que c'est un... plutôt un événement qui vous attire aussi, ou vous préférez, vous trouvez que c'est vraiment indissociable du Cabaret Vert pour le coup, je, je me permets de, de reprendre sur ma réponse. Parce qu'il y a un très très bon exemple, c'est la compagnie Titanos. Euh, la compagnie Titanos, euh, je l'ai vu au Festival de Marionnettes, ils étaient sur l'île du Vieux Moulin à Charleville. Et j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça y est, est ça colle, c'est l'univers, etc. Donc bien entendu, on se nourrit, Festival de Marionnettes, à une programmation rue. Certes, peu soutenu par le festival, mais elle a une programmation rue, surtout soutenue par la ville de Charleville-Mézières. Et cette programmation rue, euh, qu'on va voir dans quelques temps, bah moi, c'est, on va dire un marché, hein. faut pas dire ça dans le milieu de la culture. Mais en fait, ça nous permet de voir sur un temps assez court, 20, 30, 40, 50, 60 propositions, et ça nous permet de les voir en vrai, voir comment le public réagit, comment il circulent, comment il se déplace. Sinon, sur catalogue, c'est pas très intéressant, quoi. Évidemment les deux événements se nourrissent, mais au-delà de se nourrir euh, je pense qu'ils peuvent encore à l'avenir développer des complémentarités et on peut encore aller plus loin dans ce domaine. Alors du coup, vous êtes sûrement les, les personnes les plus appropriées à qui poser cette question, je l'ai posé à toutes les compagnies, euh, c'est quoi pour vous un fric Un fric c'est quoi bah, je dirais d'abord c'est le fric de Todd Browning, euh, évidemment, et puis euh, bah, c'est le décalage. C'est celui qui va nous attirer l'œil, mais on va pas trop savoir pourquoi il nous attire l'œil. Est-ce que ça nous fait envie Est-ce que ça nous fait peur Il va nous surprendre C'est un peu vague, mais euh, ça serait un début d'idée ouais, en tout cas. J'aurais dit relation à la même chose, c'est en fait, les deux termes pour moi c'est fascinant et effrayant. Ouais. Et euh, j'ai vu ça dans quelqu'un qui parlait de, de quelqu'un qui, qui était dans les rues de Charleville et qui crachait du feu, qui était un peu gros, etc. Les gens commentaient en disant, ah là là, moi quand j'étais gamin, il me fascinait et en même temps il me faisait un peu peur. Et c'est un peu ça aussi qu'on essaie de faire ici, le fric, c'est le personnage différent, le décalage, ce qui permet aussi d'interroger le regard à l'autre, et d'essayer d'amener aussi un petit supplément d'âme au festival. Euh, voilà, c'est un, un peu tout ça le fric, c'est celui qui est différent mais pas forcément loin de nous. Merci beaucoup, c'était très sympa, merci à vous d'être venu. Merci, ouais, ouais, merci.